Pour prélever un volume précis de solution à l'aide d'une pipette graduée, on utilise une propipette pour aspirer le liquide dans la pipette. Les valves A, S et E contiennent une bille qui bloque l'air. En les pinçant, on laisse passer l'air. Pour faire le vide d'air dans la propipette, on ouvre la valve A, puis on comprime le corps de la propipette. Pour aspirer le liquide, on utilisera la valve S, puis la valve E pour laisser le liquide s'écouler. On introduit l'extrémité haute de la pipette dans la propipette en lui donnant un mouvement de rotation. Il faut maintenir la pipette assez près de son extrémité pour éviter de la briser en l'enfonçant dans la propipette. On utilise un bécher de prélèvement dans lequel on a versé la solution à prélever. On évite de prélever directement à la bouteille pour ne pas souiller son contenu. Le vide est effectué dans la propipette avant de plonger la pipette dans la solution.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 Pour cela, on amène avec une main sur le bécher et une main sur la pipette l'ensemble au niveau des yeux. Puis, on ajuste avec la valve E pour amener le bas du ménisque au niveau de la graduation 0. Lorsque l'on ajuste le trait de jauge, la pipette doit être en dehors de la solution. On amène la pipette au-dessus du récipient dans laquelle on souhaite délivrer le volume précis de liquide. Pour vider la pipette, on ouvre la valve E. On se place comme pour l'aspiration avec un angle de 45 degrés. Le contact avec le récipient permet d'éviter qu'une goutte de liquide ne soit retenue par capillarité à l'extérieur de la pointe de la pipette. On amène le bas du ménisque au niveau de la graduation souhaitée en ayant les yeux au niveau de la graduation. On videra le reste de solution dans un bécher poubelle. Pour retirer la propipette, on veillera à attraper la pipette proche de la pipette. Pour nettoyer la pipette, on se place au-dessus d'un bécher poubelle. On utilise une piscette d'eau distillée pour faire s'écouler de l'eau dans la pipette. Un léger mouvement de rotation permet de rincer toute la surface des parois. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'ENS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel.